Nous avons eu une longue discussion, une journée complète sur les questions de constitution. Je crois que là aussi, c'est bien ressorti que si l'Afrique veut euh, stabiliser sa gouvernance, légitimer la gouvernance, il faut que l'Afrique mette un peu d'elle-même dans ses constitutions aujourd'hui, qui sont de l'héritage euh, qu'on doit assumer, mais il faut que nous puissions apporter quelque chose dans cet héritage pour résoudre les... Les, les, les problèmes de stabilité que nos systèmes politiques et sociaux ont. Donc il faut voir comment aujourd'hui on peut porter un regard sur ces constitutions qui en fait ne sont qu'une façon achevée du pacte social. Sur quel grand consensus une société doit se mettre d'accord pour gérer son avenir. Et les constitutions se résument à ça. Et pour ça, je crois que la question de l'ethnie, quelle place donner aujourd'hui À partir du moment où la première sphère d'identification chaque Africain, c'est sa communauté, c'est son ethnie. Au lieu de continuer à refouler ce problème, quelle place donner à l'ethnie aujourd'hui dans nos constructions institutionnelles La question des langues, même si on n'a pas bien débattu, mais là, cette question est sortie aussi. Euh, comment aujourd'hui euh, euh, euh, donner euh, de la place dans les institutions, dans la gestion des institutions, à ceux qui ne parlent pas les langues officielles, que sont les Français, ou l'Anglais, ou l'Espagnol, ou d'autres je pense que c'est une question aussi fondamentale qui est ressortie. Bon, voilà, voilà des questions importantes aujourd'hui autour desquelles euh, les questions de gouvernance doivent, doivent être structurées pour renforcer la légitimité. Parce que bien sûr au niveau de l'alliance contre l'IRG, nous pensons que la question de la légitimité est au centre des questions de gouvernance.